Un livre édité aux éditions Flammarion et il fait 504 pages. L'auteur, Diane Ducré, est née en 1982. Elle est assez féministe dans l'âme. En tout cas, la majorité de ses écrits traitent de destins de femmes, comme par exemple Les femmes de dictateurs ou un peu moins connue, Lady Scarface, qui relate la vie des femmes de gangsters de la pègre américaine. La dictatrice est une dystopie, c'est-à-dire une utopie qui vire au cauchemar, comme par exemple 1984 de George Orwell. Là, dans ce roman, nous sommes en 2023, à Munich, à l'heure de la fin de l'Union européenne, sur simple accord des 27 pays. Aurore Henri assiste à cette annonce, désemparée. Elle a toujours cru en l'Union européenne, en sa capacité à faire régner la paix. Dans un geste de colère, elle jette un caillou sur le premier ministre belge. Tout a été filmé, tout a été diffusé sur tout le territoire. Aurore incarne malgré elle l'image de la non-résignation. Ce geste lui vaudra cinq ans de prison, cinq longues années pendant lesquelles elle écrit ses mémoires, et voit ses fans et ses détracteurs se multiplier, pendant que l'effondrement de la qualité de vie submerge toute l'Europe. Elle devient une icône de la Révolution, et se pose en sauveur de la paix et de l'harmonie européenne. Elle accède pardon, au pouvoir et prône le c'est-à-dire l'ordre, l'équité, l'harmonie et la bonne législation. Elle tisse et resserre petit à petit mailles de son programme. Elle sera adulée, vénérée. Mais Aurore a une faille. Elle est hantée par un rêve récurrent qui la conduit à la recherche de ses origines. Ce roman terrifiant fait froid dans le dos. Comment peut-on, sous prétexte d'égalité et de monde meilleur, asservir les populations et les déshumaniser l'auteur déconstruit habilement les mécanismes du pouvoir et de la folie. Superbement écrit, un style percutant des chapitres courts qui donnent un rythme et une irrésistible envie d'en savoir toujours plus, jusqu'à la fin, inattendue mais libératrice. Un esprit, je dirais dérangé, à cause d'une femme, la première, sa mère, Peut-être un peu le pendant d'Hitler qui lui était euh, martyrisé par son père. Alors, roman de fiction ou d'anticipation, à chacun de se faire son opinion